Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est la grande première d'une série que j'essaie de monter depuis un certain temps euh, dans laquelle je vais interviewer des personnages clés des maisons d'édition françaises. On va commencer donc aujourd'hui avec Magali Moreno qui est la directrice communication chez Matago. Il y en aura d'autres à venir très bientôt. Euh, Rendez-vous à la fin de la vidéo si vous voulez savoir comment vous aussi euh, poser vos questions puisque la plupart des questions qui vont être posées ici sont des questions de la communauté. Bonjour Magali, merci d'être avec moi. Alors euh, nous deux on se connaît un petit peu parce qu'on a déjà travaillé ensemble mais comme tu es un petit peu la, la femme de l'ombre de Matago, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui nous regardent bah oui, bonjour à tous déjà, je suis Magali Moreno, je travaille à la, com chez, euh, la communication et au pôle marketing chez Matago et euh, je bosse aussi pour d'autres éditeurs avec lesquels on est en partenariat. J'ai une super équipe avec moi puisque sur ce pôle nous sommes quatre et, euh, et ça fait deux ans que je suis là. Voilà, on s'est peut-être croisé avec certains d'entre vous, joueurs, reviewers, journalistes sur des événements puisque je suis aussi souvent présente, ou si ce n'est pas toujours. Et en plus, j'adore ça. Alors Matago, aujourd'hui, euh, quelle, quelle est son identité Comment tu présenterais cet éditeur-là euh, Peut-être pas forcément en comparaison des autres, mais euh, comment toi, tu définirais Matago Qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui Alors Matago, il y a plusieurs choses qui définissent. La première, c'est que c'est un éditeur indépendant euh, sur le marché français. Euh, c'est un éditeur qui a 15 ans aujourd'hui d'existence. Euh, qui est né sur le marché français, donc on a une grosse popularité et, et notoriété, même plutôt sur la, la francophonie, sur l'édition de jeux et la localisation, puisqu'on fait les deux. On a aussi des titres euh, qui nous ont fait connaître à l'international, qui sont peut-être des fois même moins présents en France qu'ailleurs, comme des gros jeux épiques euh, que peuvent être euh, Kemet ou Innis. Deux ambiances, ce sont des gros jeux quand même. Euh, donc voilà, Matago, on a une tonalité... Euh, de parole qui est un petit peu institutionnel. C'est une volonté parce qu'on a envie de, de communiquer proprement et, euh, et l'institutionnel n'est pas non plus l'ennemi du, euh, du bon mot et de la bonne vanne puisque à la com on aime bien faire ça et ceux qui nous parlent sur les réseaux sociaux euh, doivent le savoir. Euh, mais voilà, Matago, 15 ans d'existence, et indépendant. ...studio français et euh, avec une, une, un rayonnement international, si je peux me le, me le permettre. Quoi. Ok, bon, on va en reparler. Alors, j'ai euh, évidemment, cette interview, quand je l'ai préparée, je, je me suis ouvert un petit peu à la communauté, donc j'ai une, une, une manne de questions venant de la communauté qui est énorme. Malgré tout, avant tout, je voudrais poser euh, quelques questions euh, un peu plus générales, et peut-être un peu moins euh, enflammées que celles que j'ai pu euh, recevoir et que je vais pouvoir te transmettre. Euh, <rire> tu parles justement de ta présence en France. Quel regard tu as aujourd'hui sur le, le marché français Et euh, est-ce que tu vois une différence entre le développement du marché classique qui continue et la filière KS qui en France prend de plus en plus de poids. D'ailleurs, tu es bien placé pour le savoir. Ouais, alors euh, oui, oui, il y a une énorme différence de ton et de prise de parole. Nous, euh, sur le marché français, on va dire hors KS, euh, on a deux interlocuteurs principaux les boutiques, puisque ce sont euh, eux qui vont euh, présenter nos jeux euh, aux joueurs, majoritairement, euh, et puis euh, les joueurs avec qui on a un contact direct grâce aux réseaux sociaux. Euh, et heureusement, parce que, alors, et, le, et les événements, même si 2020, euh, l'événementiel, euh, on s'est moins vus, tous, évidemment. Euh, alors que sur Kickstarter, on a vraiment un retour direct. Euh, L'avantage aussi, euh, avantage ou inconvénient, hein, c'est selon, c'est que quand on propose un projet sur Kickstarter, c'est live et le projet n'est pas abouti ni finalisé. Il est à 99%, mais il y a une petite place de co-création qu'on a beaucoup. Beaucoup moins quand on propose une sortie directe en retail. Alors c'est un avantage parce qu'on peut adapter le produit, c'est un inconvénient parce qu'il faut adapter le produit. Euh, euh, mais ce sont deux façons de travailler très différentes. Euh, et Kickstarter, c'est un peu plus de boulot pour nous en termes de com et de marketing parce qu'on n'a pas le relais des boutiques, qui sont un relais euh, de communication, de présentation des jeux euh, majeur. Euh, Kickstarter faut un peu plus qu'on se débrouille tout seul, mais euh, du coup, un, les, deux sont, les deux réseaux sont intéressants et c'est euh, des, des choses qui sont très différentes, qui sont totalement, à mon, mon avis, complémentaires. Ça ne se pas du tout. Tant qu'on a aussi le respect de Kickstarter, euh, le backer, il a participé à un projet, il, lui a do, il a aidé à donner naissance et à faire prendre vie à ce, ce projet. Donc, il y a un respect à avoir sur la livraison avant, euh, une potentielle sortie retail, des choses comme ça. Enfin, beaucoup de B.A.B. Euh, qui en est pour vous et qui, des fois, est un, une problématique après dans les faits. Mais euh, ce sont ouais, deux réseaux différents et complémentaires, à mon avis. Est-ce que, alors c'est peut-être du catastrophisme, hein, euh, tu verrais un, à terme l'un avaler l'autre, je pense plus à, à, au marché de Kickstarter, à avaler l'industrie classique, ou est-ce que malgré tout, cette filière-là, elle garde sa place et elle aura toujours un, une légitimité d'exister Pour moi, c'est tellement différent la façon de travailler et même juste vraiment très, très, très en amont de concevoir le jeu pour les, euh, les, deux, euh, les deux filières, que ce soit Kickstarter ou que ce soit les, euh, le réseau de distribution boutique traditionnel. Que vraiment, euh, je ne je, je vois même pas comment tu, penses pouvoir, euh, enfin, comment, comment tu penses que Kickstarter puisse absorber, absorber l'un. Ce sont des choses extrêmement différentes à mon avis. Et ce euh, c'est même même pas forcément les mêmes personnes, même si je pense qu'il y a beaucoup de backers qui sont aussi acheteurs boutique. Mais euh, sur Kickstarter, il y a des choses qu'on sort qu'on ne pourrait jamais sortir en boutique. Euh, je pense aussi à des jeux comme, euh, comme Gloomhaven qui, euh, s'ils n'avaient pas eu un Kickstarter euh, en, en premier, n'auraient jamais fait leur apparition boutique parce qu'avoir des jeux à ce prix-là, de cette taille-là, dans les boutiques sans avoir au préalable un, un succès Kickstarter, c'est à mon avis envisageable. À... Mais justement, est-ce que tu, tu vois pas une, une frange de, de la population qui a de plus en plus se retourner vers Kickstarter qui propose plus, plus de wow à des prix généralement plus intéressants aussi et qui vont peut-être du coup se détourner des boutiques qui en viendraient avant du, j'exagère encore une fois, du Monopoly, du Scrabble euh, Bah, C'est peut-être pas le même public, hmm. c'est peut-être des gens qui. Déjà d'une part, pour peu que ce soit le même public, c'est peut-être des gens qui trouvent leur. Euh... Euh, des joueurs qui trouvent leur, leur idéal dans, dans les deux. Des fois, ils aiment bien un gros jeu avec plein plein de choses, un truc qui n'a pas sa place en boutique. Et des fois, ils sont contents d'aller chercher un party game, un jeu familial peut-être. C'est des choses qui sont un peu moins présentes dans, sur Kickstarter. Hein. Euh, en boutique, euh, faire un cadeau. Faire un cadeau sur Kickstarter. Euh, quand ta livraison, tu ne ouais, sais est jamais vraiment quand ouais. est-ce qu'elle arrive. Si tu as un anniversaire de prévu, c'est compliqué. Euh, ouais. Tu vas plutôt aller chercher quelque chose en boutique. Mais que euh, que après, euh, ça se rejoint. On voit, les, euh, on voit même les, euh, les gros, euh, gros awards des jeux qui commencent à récompenser des jeux qui ont été sur Kickstarter dans un temps 1. Donc, euh, mais que ça se cannibalise, non. D'accord. Okay. Et tu dis pas ça parce que, pour l'instant, vous avez des billes des deux côtés et que tu dois euh, euh, marier la chèvre et le chou et, euh, et ne personne non, non, vraiment, c'est euh, une conviction euh, personnelle et professionnelle. Euh, je suis euh, peu joueuse, mais pourtant j'ai baqué des, des, des jeux qui en plus se sont faits derrière en boutique. Et puis des fois, euh, je passe devant ma boutique et je vois un truc qui m'a plu. Ah, ils l'ont super, je l'achète. C'est euh, pas le même process d'achat en fait. Des fois, tu as envie de ton jeu maintenant, quoi. Ouais. Alors que la campagne, hum. elle est en cours et tu l'auras pas de suite. Hum. <rire> Est-ce que si c'est différent à ton échelle de vendre, de vendre du jeu par rapport à, je sais pas, vendre des piscines ou des croisières C'est l'impression qu'il y a une, une particularité à ce que tu fais en ce moment Alors, oui. Euh, c'est le retour, le feedback de la communauté. Euh, tu me prends où parce que je t'ai déjà dit que, fut un temps, je bossais pour Dacom pour vendre des piscines. <rire> euh, on va en piscine, on a pas de retour de la communauté. C'est beau faire. Une, euh, les gens, ils ne te parlent pas. Ils ne vont pas dire Ah super, j'ai eu une expérience de jeu formidable. Ou une même, expérience de nage formidable. L'inverse, hein, oh, ben, c'était pas ma cam, quoi. Et, mmh. euh, et, et ça, tu l'as pas du tout. Il y a d'autres milieux, je pense, c'est l'ambiance aussi. Le monde ludique, c'est quand même chouette. Je pense qu'il y a d'autres milieux comme ça où tu as un feedback. Euh, bah, clairement, le jeu vidéo, mais on a encore le ludisme. Où tu as un feedback aussi direct. Mais à mon avis, c'est rare. Et en fait, euh, alors. C'est euh, très prenant parce qu'on répond à tout le monde. Hein. enfin on. Mes collaborateurs absolument formidables euh, répondent à tout le monde. Ils prennent le temps d'eux, mais du coup, c'est du temps. Donc, il y a ça d'une part, mais de l'autre côté, ça nous permet d'avoir une espèce d'amélioration continue et dans nos produits et dans notre com. Moi, je, le côté produit, je ne le maîtrise pas, mais on en fait part à tous nos, nos chefs de projet, etc. Et ça nous permet euh, ouais, d'avoir une amélioration continue. Donc, ça, c'est la grosse différence entre... Les jeux de société et les piscines. <rire> D'accord, <rire> dit comme ça forcément. Il euh, y a beaucoup, alors moi je l'ai découvert assez récemment finalement, il euh, y a beaucoup de projets, en tout cas de, de projets Kickstarter à Minima, euh, pour lesquels vous bossez un petit peu dans l'ombre avec d'autres éditeurs. Euh, C'est une démarche qui pour moi est assez nouvelle. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu comment ça fonctionne euh, par, par exemple sur Reload, dont la, la campagne se termine euh, là, vous êtes avec Colossal par exemple. Et, euh, ouais. Alors Je sais qu'il y en a beaucoup beaucoup d'exemples de ah, comme ça. Ouais, on a pas mal en fait d'éditeurs partenaires, c'est d'autres euh, studios de jeux et on le sait, euh, souvent les studios de jeux qui sont euh, indépendants, bah, des fois un studio c'est une personne, dans un, un gros studio des fois c'est trois personnes. Et euh, bah, quand un gros studio c'est une à trois personnes, en fait c'est une à trois personnes ce font c'est des jeux de société et pas de la com ni du marketing. Et euh, ils ont ni les ressources, ni le temps, ni les compétences, puisqu'on sait aussi que les gens qui ont les studios d'édition de jeux de société, Souvent ils ont notre job à côté, euh, à moins qu'ils aient un succès absolument formidable. Mais euh, bah, ce n'est pas tout le temps le cas. C'est euh, chouette quand ça arrive, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Du coup, bah, en fait, quand pour ces studios partenaires, euh, colossale, colossale, on a une relation vraiment privilégiée depuis qu'on a localisé Western edge notamment, et on bosse régulièrement avec eux. Mais il y a des studios, des fois, c'est sur une camp, On va essayer de récupérer le projet en amont de la campagne. et puis. Euh, et puis on va essayer de faire la com qui va bien. On a les relations avec les reviewers, euh, on a les relations avec euh, le public, on sait, on sait un petit peu parler euh, aux joueurs, on connaît euh, les réseaux de publicitaires, on pense à Board Game Geek, des choses comme ça, qui sont extrêmement intéressantes. Et du coup, bah, on les aide. On, on essaye de faire de notre mieux comme si c'était notre propre campagne pour, pour euh, définir avec eux un peu plus le produit, même si quand il arrive en général, le jeu, il est... Quasi finalisé, mais on peut encore faire des petites adaptations sur euh, des potentiels stretch goals, la façon de présenter, les, les points forts du jeu, etc. Mettre une super jolie page Kickstarter pour que ça fasse envie, euh, parce que c'est quand euh, même le nerf de la guerre. Et puis, euh, et puis suivre après, euh, derrière, euh, répondre un peu aux réseaux sociaux, même si en général, ils reprennent la main dessus. Mais, euh, mais du coup, ouais, voilà, on travaille euh, comme partenaire on est euh, leur petite équipe marketing euh, externalisée. Alors j'ai un, un membre de la communauté qui avait une, une comparaison qui était assez intéressante, je voulais te la soumettre, euh, il avait tendance à comparer des éditeurs donc comme Matago et, et la démarche dont tu parles euh, à certaines maisons de disques dans les années 60 qui a eu finalement une emprise assez, euh, assez démesurée sur le projet d'origine euh, et qui sous, euh, alors si on diabolise la chose, sous couvert d'aider et de lancer des artistes finalement, euh, façonner le, le, le produit à, à leur image et en récupérer le, les fruits. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette comparaison euh, alors, Je pense qu'aujourd'hui, moi, quand je ne mets pas mon nez dans le développement des, euh, des projets, sauf quand ça arrive à la fin pour, euh, pour que ça corresponde à, au marketing et à, à pas mal de choses. Mais je pense que c'est assez faux. Euh, Aujourd'hui, les gens, quand ils envoient, leur, euh, les, gens, les auteurs, quand ils envoient des prototypes, à mon avis, déjà, euh, dans un temps 1, en général, ils sélectionnent les, euh, les marques avec lesquelles ils ont de l'affect, les éditeurs avec lesquels ils ont de l'affect, ça veut dire lesquels, auprès, auprès desquels ils se reconnaissent. Donc euh, si le, le prototype est sélectionné en un 1, euh, c'est idéal. Après, euh, quand, euh, très honnêtement, plus le prototype est abouti, ça veut dire plus le jeu est finalisé quand il arrive chez nous, euh, moins on va passer de temps à essayer de le retoucher. Parce que s'il est finalisé, a priori il roule, sinon on ne l'aurait pas sélectionné. Et, euh, et notre but, ce n'est pas de tout modifier, parce que modifier, c'est du temps, c'est des réglages de règles, des choses comme ça, euh, que ce soit sur l'univers ou sur le gameplay. Hein. Euh, donc oui, on a notre mot à dire, parce qu'il faut que ça colle à notre ligne éditoriale, mais en général, les prototypes qu'on reçoit, quand ils sont euh, envoyés de, dans un premier temps par les, euh, les auteurs, c'est que nous, Matago, on correspond à ce qu'ils ont envie de, de proposer aussi, et du coup, on intervient assez peu sur, sur, les, sur les prototypes. On intervient beaucoup sur les règles, parce que malgré euh, tous les tests euh, qu'on peut faire à, avant d'envoyer un prototype, des fois ça fait 2-3 ans que le jeu il tourne sur des événements, etc. Il euh, y a des trucs qui peuvent être améliorés. On a la chance d'avoir des chefs de projet, des game developers dont c'est les métiers et qui... Euh, qui arrive à trouver des astuces, des fois, pour réduire les, les down Je pense à ça, parce que tu me parlais de reload. Euh, pour euh, que ça coule de source, pour euh, que le... enlever du texte sur les composants. Qu'on ait un jeu qui soit mmh. plus facile à, à adapter dans d'autres langues aussi. Bah, ça, oui, on va venir euh, essayer d'améliorer tout ça. On a aussi un mot à dire sur la production. Si euh, le jeu, il y a, euh, je ne sais pas, mais dans sa version euh, prototypée, une quarantaine de tokens en bois et qu'on peut faire un jeu plus accessible euh, plus en accord avec les, on va dire, les contraintes du marché et, euh, en termes de prix. Euh, on va forcément essayer d'aller sur des tokens en, en cardboard, par exemple. Sauf si c'est un Kickstarter et qu'on peut proposer, par exemple, une édition de luxe. C'est aussi en consultation avec le. On en parlait tout à l'heure. Retail. Bah, lead... Enfin, un auteur, de toute façon, c'est lui aussi qui va défendre son projet et son jeu quand il va sortir. Euh, donc, euh, oui, il faut que ce soit en concertation et oui, il faut qu'on soit tous d'accord. Ok. Est-ce que changement de sujet est radical hein, Mais on a, on a énormément de questions et pas les plus drôles qui t'attendent. Donc... <rire> ah sinon on y passe deux heures mais... Euh... Je ne suis pas sûr que, que ce soit le meilleur format. Il euh, y a un débat aussi, je ne sais pas si tu es au courant de ce débat, euh, parce que c'est quelque chose qui est peut-être assez éloigné de, de tes pré préoccupations immédiates, euh, concernant les logiciels comme, euh, bah, particulièrement, Tabletop Simulator. Donc il y a des gens qui vont le comparer à un espèce de Napster moderne, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui est payant, mais qui est derrière, propose du contenu gratuit sans forcément demander l'autorisation aux auteurs. Alors il y a deux points de vue là-dessus. Il y a ceux qui disent simplement que c'est du piratage pur et simple. D'ailleurs, il y a des strikes hein, qui arrivent à ce modèle, a fait pas mal d'ailleurs euh, assez récemment. Et puis il y en a qui disent qu'au contraire, c'est un excellent moyen de promotion. Mais on disait ça aussi du piratage en général de musique et de film. Et que les gens qui pratiquent sur TTS, euh, Tabletop Simulator, vont derrière aller acheter les jeux. Est-ce que toi, tu as une position, alors qui est personnelle, hein, pas celle de Matago, sur, sur cette question euh, En termes de position personnelle, je trouve que Tabletop Simulator, il y a énormément de choses qui sont développées et qui sont cracra. Et en vrai, ça donne pas envie de jouer parce que c'est des gens qui ont, fait, euh, qui ont développé le jeu en faisant des photos euh, découpées euh, avec Paint. Euh, sans aucun jugement sur Paint, c'est un logiciel euh, <rire> qui, euh, qui a eu une très belle vie. Euh, mais non, non, c'est euh, un peu crack. Ah, euh, je suis pas hyper fan de ça. En revanche, le fait d'avoir des jeux en ligne euh, pour tester le jeu et le promouvoir, j'ai personnellement aucun souci, euh, même professionnellement, puisque nous on le fait. Euh, quand on a des campagnes, on parlait encore de Reload, euh, mmh. Reload pour pouvoir se faire une idée du, du jeu. On a le jeu en ligne sur Tabletopia, qui est une, une plateforme que tu adores, je le sais. Euh, on a deux jeux qui sont déjà sortis et qui ont leur succès, qu on a, qui sont en ligne sur euh, Board Game Arena, mmh. qui est une très belle plateforme ouais, aussi. Je parle Alors, de Board Game Arena, il y, y, y a des choses payantes et des choses euh, pas payantes, mmh. gratuites donc. Euh, après, je crois que c'est 2 euros par mois, donc. Euh, pas énorme non plus, mais pareil, nous on, on milite énormément pour avoir de nombreux jeux à nous développer sur Board Game Arena. On, parfois, on est en recherche active de développeurs, ça s'est déjà vu. Est-ce que euh, moi je sur Board Game Arena j'aime bien, je suis joueuse personnellement. Mais est-ce que Donc tu sens, ça, sens si ouais. tu veux, je sais pas si tu as le, le recul, le, le, les éléments pour comparer, est-ce que tu sens un, une différence en termes de. Euh, je sais pas, de bac de par exemple sur, sur Kickstarter, entre un jeu qui sera sur Tabletopia, TTS et compagnie, et un jeu qui ne sera pas. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un impact sur l'achat, la démarche d'achat derrière Sur l'achat, en soi, j'ai pas assez de recul. Mm. Sur la, la démarche, en fait, les gens qui vont tester le jeu, bah, ils sont plus nombreux que si c'était juste 10 prototypes qu'on envoyait à des reviewers, mm. puisqu'ils ont la chance de le tester en ligne, En fait, c'est en soi tout le monde peut le tester. Si, tu veux. si je peux avoir 1000 personnes qui peuvent le tester le jeu, et forcément, j'ai des gens qui vont faire des recours, qui vont aller écrire un petit article sur, euh, sur BGG, qui vont aller écrire un article sur euh, Trick Track, qui vont mettre un, un, un petit mot sur, euh, sur Quod pour dire leur avis. Si on a mis le jeu sur, sur une plateforme, a priori, c'est qu'on est assez sûr de son gameplay et de, des ressentis qu'on peut proposer. Euh, donc, euh, du coup, forcément, le jeu va faire plus parler de lui. Je ne sais pas si c'est en bien si c'est en mal, parce que s'il est très mauvais, bah, les gens ils auront une mauvaise expérience de jeu. Après, il y a des jeux volontairement que je pense qu'on mettra qu'on mettra jamais. Moi, typiquement, je pense qu'un jeu, un party game, n'a pas sa place sur ce genre de, de plateforme. C'est un party game, bah, c'est un jeu d'ambiance et il faut que tu sois dans l'ambiance c'est plutôt avec des gens que tu connais en plus. Mmh. Donc Souvent, sur ces plateformes-là, on joue avec des gens qu'on connaît pas forcément. Euh, mais en termes de prise de parole, le, de faire parler du jeu, notamment pour des campagnes Kickstarter ou même pour des lancements boutiques, euh, c'est un plus. Okay. on en parlera plus, on en parlera pas forcément mieux mais on en parlera <rire> ouais, plus ouais, D'accord. alors avant de passer aux, aux nombreuses questions de la communauté, j'avais 2-3 questions un peu moisies que je voulais poser quand même parce qu'elles me font rire euh, j'en ai gardé quelques-unes il y en avait beaucoup hein, à la base et j'en ai effacé euh, pas mal euh, c'est assez inoffensif, rassure sur toi, est-ce que tu trouves ça plus difficile de communiquer sur un jeu que personnellement tu trouves nul que tu n'aimes pas oui, évidemment c'est plus dur c'est -ce... comme si je faisais de la pub pour des clubs D'accord. Ou sur un produit sur lequel je ne suis pas en accord. Donc c'est plus dur de faire de la pub pour un jeu qu'on n'aime pas, enfin de communiquer sur un jeu qu'on n'aime pas, que communiquer sur un jeu auquel on n'a pas joué. Mmh, c'est tricky. À mon avis, c'est très personnel, oui. D'accord. Au moins le jeu auquel tu n'as pas joué, t'as pas d'avis. Mmh. D'accord. <rire> Quel est ton jeu préféré qui n'est pas un jeu Matago, bien sûr euh, Alors, c'est un jeu allemand avec une licorne qui mange des cookies <rire> c'est un jeu d'ambiance <rire> euh, mais t'as un titre quand même pour les jeu... gens qui sont fans de licorne, qui aiment les cookies c'est la licorne plumelle elle s'appelle, c'est une superstar en Allemagne et fait... enfin, c'est un éditeur qui fait plein de jeux de société avec cette licorne euh, en jeu un peu hors Matago puisque c'est pas nous l'éditeur originel, j'ai Park ouais. un, un, un, un, un favori personnel mmh. et sinon je suis une grande adepte du Time's Up en soirée euh... Alors on va revenir sur Matago quand même. D'après toi, c'est quoi le pire jeu de Matago Le pire C'est un que je connais pas, il ouais. est déjà sorti et arrêté, c'est sûr. D'accord, bon. Tu bien que t'aurais <rire> un général, joker, mais fallait compte, que l'attende. <rire> <rire> Nos jeux qui marchent pas, on s'en rend compte, on les arrête. Ok, bon. Sans opinion. On a 15 ans d'expérience, donc il euh, y en a qui sont sortis et que j'ai jamais connus. Ouais, c'est vrai. Sûrement dans les débuts, alors. Alors on va revenir à un sujet super sensible et à un sujet que, dont j'ai découvert la gravité très récemment finalement puisque c'était pour moi euh, au mieux un sujet de, de troll sur Facebook et, et sans plus euh, le sujet des bandes bleues euh, fascine et divise euh, <rire> la communauté à tel point que euh, ce sujet n'était pas dans l'interview et il y est revenu par la force euh, quand on commençait à menacer ma vie je me suis dit je vais quand même en parler euh, les gens ont euh, non seulement des opinions très tranchées sur la question mais en plus t'en chercher une mais en plus ouais, ne euh, <rire> refuse absolument qu'on plaisante sur ce sujet, donc on ne va sûrement pas plaisanter sur le sujet. Euh, j'ai plein de questions, j'ai plein de rumeurs, mais avant tout, ce que j'ai lu, c'est Matago. Ils, é ils entendent le, mais ils ne, ils ne donnent jamais de réponse concrète sur pourquoi ils mettent des bandes bleues partout. Alors, en quelques mots, hein, parce qu'on ne va pas faire l'émission là-dessus, je vais te corriger. Dans un temps 1, il n'y a pas que des bandes bleues. Il y a des bandes grises, des bandes. Maintenant, elles sont plus bleues, elles sont un peu bleu-verte, et il y a des bandes vert fluo. Ces trois gammes de bandes correspondent à nos gammes de jeux. Les bandes grises, ce sont les jeux experts. Les bandes, ce sont nos jeux euh, famille euh, ou même euh, famille plus, cette espèce de gamme un peu hybride. Et le vert plus haut, c'est Matago Kids. Ce sont nos jeux enfants. Depuis récemment, puisque le vert plus haut est entré euh, plus récemment dans, nos, euh, dans notre charte. Euh, pourquoi ces bandes Parce qu'elles permettent déjà euh, en boutique, comme chez certains... Euh, certains d'entre vous, certains gamers, de reconnaître les jeux Matago euh, dans votre ludothèque. Euh, ils sont chartés en fait, hein, tout simplement, euh, surtout en boutique, c'est facile. L'avantage, c'est que pour les gens qui ne sont pas adeptes de ce graphisme qu'ils trouvent un peu, euh, un peu moche, on peut mettre la boîte de l'autre côté, puisqu'elle n'est que sur un seul côté, ça demande. Mmh. Voilà l'histoire de la bande bleue. D'accord. Alors, il a, moi, j'ai lu des choses, je n'ai pas, pas confirmation de tout, hein, bien sûr, parce que si j'étais journaliste, euh, j'aurais vérifié les affirmations avant. Euh, je lis qu'elles ne sont pas de la même couleur sur la gamme route, par exemple. Est-ce que c'est vrai Que toutes les boîtes ah, de route n'ont pas, pas la même bande. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a une nouvelle gamme alors, de bandes, justement Alors, si, c'est possible, déjà... Normalement, si c'est euh, sur le même jeu, par exemple Orléans en route, on est censé avoir toujours la même couleur. Mmh. Après, des fois, on a des aléas d'impression. Mmh. Euh, sur le gris notamment, le gris, c'est un pourcentage de noir. On a des aléas d'impression qui font que bah, des fois, ça tire plus clair ou plus foncé. Donc, euh, il peut y avoir un léger dégradé. Euh, ensuite, on a changé il y a un an et demi du bleu, du coup, euh, sur la vers un bleu vert un peu plus moderne. Donc, il y a encore euh, certains... certaines boutiques qui ont les vieux exemplaires tirage précédent, en vente, parce que tout n'est pas épuisé. Mmh. Donc euh, des fois, il peut y avoir des différences. Et il y a des jeux, à force d'utilisateurs, qui ont changé de gamme. Je pense à Sagrada, qui est sorti en jeu expert et qui est maintenant en famille. Ok, d'accord. Donc pour répondre concrètement aux gens, il y a une raison marketing parce que ça rend bien en boutique, il y a une raison euh, identifier ce qu'on achète en termes de gamme, et il y a euh, oui a raison, hein, c'est beau quand on les range. Est-ce que tu peux comprendre malgré tout les gens qui euh, comprendre, c'est pas forcément admettre, hein, euh, qu'il y a des gens que ça embête de pas avoir le design original puisqu'ils le trouvent beau et qu'ils euh, qu préféraient l'avoir. Bon tu dis on peut tourner la boîte, mais malgré tout. J'entends, j'entends, et euh, que, que certains trouvent ça disgracieux. Euh, après voilà, en effet on peut tourner la hmm. boîte ce sera ma seule réponse là dessus mais j'entends euh, parce que c'est euh, en effet c'est pas de l'artwork c'est un, ouais. une tranche qui est bleue avec une image au milieu mais elle identifie nos jeux c'est okay. notre... C est, c est notre notre Alors il y a pas mal de jeux... enfin il y, a, il y a des gens qui parlent de, de qualité perçue, qui, qui disent que à leur avis en tout cas la, la, la qualité de jeu Matago diminue, moi j'ai lu des choses qui encore une fois que j'ai pas toutes pu vérifier mais dont je voudrais parler avec toi, euh, le jeu Eon's End par exemple, euh, la, la, France... la, la boîte française n'aurait pas la, la même taille que la boîte originale, et la boîte allemande non plus je crois, et alors, je ne sais pas si tu es assez calé sur le sujet, mais du coup, ça pose des problèmes pour les gens qui suivent, ça pose des problèmes pour ceux qui veulent acheter les inserts vendus dans le commerce. Et c'est un point vraiment, ce Eonsend, c'est un point de, de dissension au, au sein de la communauté. Est-ce que tu as quelques infos alors, dessus Alors, c'est vrai que tu parles d'Eonsend, parce que pour le coup, le seul retour que j'avais sur Eonsend, enfin le seul retour, ce que j'avais entendu, c'était sur le dos des cartes. Oui, selon aussi. certaines versions, les dos des cartes sont différents. Les tailles de boîtes, euh, ça dépend de nos standards de production aussi. Euh, on essaye de ne pas avoir euh, mille, mille boîtes de tailles différentes selon les jeux, donc d'adapter un peu à nos standards à nous, parce que c'est euh, plus pratique après même en boutique ou pour notre colisage, tout simplement pour des raisons très pratiques ou euh, pratiques. Ensuite, on a euh, des localisations qui sont un peu différentes de la version de base. Je pense à Root ou en fait dans euh, Root, en les versions US, c'est des toutes petites boîtes. Je pense que le jeu de base avec première extension Everfolk c'est toute petite boîte où c'est tout le bazar dedans mmh. il n'y a aucun rangement quand on a adapté euh, quand on a localisé Route avec sa première extension on a fait une big box avec la première extension incluse on a fait un insert euh, les inserts pour le coup en parler c'est un truc en termes de prod où, sur lequel on essaye de, de se positionner de plus en plus avec des inserts un peu customisés inclus dans la boîte pas forcément ceux que t'achètes à part hein, mmh. euh, mais qui sont qui font déjà le job et euh, qui sont plutôt élégants euh, donc, euh, la, le, les tailles de boîtes qui changent, oui, c'est pour coller à nos gammes. On a aussi une gamme Pocket Mini, c'est une gamme Pocket Mini, c'est des petits jeux On de cartes. Et il faut que ça fasse la taille des gammes Pocket Mini. Mmh, ouais. donc, donc, il y a quand même une, euh, un euh, formatage voilà, Matago euh, dans, dans la, la colorimétrie, donc c dans cette bande bleue, dans la taille des boîtes. Donc, euh, c'est pas l'industrie du disque des années 60, matago, mais il y a quand même une... pas Matago pour le... Hein? Comment les boîtes, euh, les boîtes la, la standardisation des boîtes, c'est pas Matago. Les Allemands sont connus pour ça. Les Allemands, enfin, leur nom de format de boîte, ça a des noms, déjà. Parce qu'ils ont le petit carré, le grand rectangle, etc. Et qu'au millimètre près, ce sont leurs formats, à eux. Euh, on a beaucoup localisé du à l'allemande. Du coup, c'est un temps où on s'est un peu collé sur ce qui se faisait aussi. Euh, mais c'est pas la standardisation des boîtes, c'est pas propre, Matago. Okay. Euh, bon, il y a beaucoup de questions après qui tournent autour du contrôle qualité et de quelques écueils que vous avez pu avoir. Euh... Bon, là, c'est un peu de tous les éditeurs aussi, donc ça va être dur de vous de mettre au pilori là-dessus. Est-ce euh, que, avec à la fois les soucis que vous avez pu avoir sur ça, les, les dernières productions et aussi avec la crise sanitaire actuelle, euh, tu penses que la Chine c'est toujours la meilleure option pour produire aujourd'hui et à long terme, ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle on peut déjà commencer à réfléchir, à réfléchir à des alternatives en tout cas Alors, on réfléchit à des alternatives, tous nos jeux ne sont pas produits en Chine, euh, puisqu'on bosse avec certains partenaires qui produisent en Europe de l'Est. Euh, après, euh, le Covid n'a pas impacté la qualité euh, de ce qu'on fabrique, euh, et euh, pour le coup, euh, oui, on est, comme d'autres, souvent repris sur certains défauts, après, on essaye d'avoir un service. On essaye et euh, je peux même en parler avec euh, zéro humilité puisque notre service SAV est quand même hyper réactif. C'est euh, des mecs en or euh, qui bossent euh, vraiment beaucoup pour euh, répondre à toutes les demandes SAV et rapidement. Euh, beaucoup de, on a beaucoup de retours d'expérience hein, aussi de, de, de personnes qui ont bénéficié du SAV et qui euh, qui en sont ravis. Euh, mais non, non, produire en Chine, euh, c'est euh, pas le béhaban, mais euh, c'est toujours très bien pour le coup. Même malgré le... euh, la crise, fait aussi diminuer nos budgets. Bah c'est ça, le problème, c'est le, le manque de containers aujourd'hui et le prix de. Prix. Mmh. Donc, euh, c'est avoir. Il y a beaucoup de choses qui évoluent là, avec le Covid, les containers aussi, on, tu viens d'en mmh. parler. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, donc on suit aussi le move comme on peut sur mmh. la production en essayant de livrer nos jeux, de ne pas être en retard, de, de pouvoir assurer nos sorties pour continuer à vivre et. Et faire de la marque, mais euh, rien n'est figé en fait. Ouais. Si demain il y a une meilleure solution qui bénéficie et à nous en tant qu'éditeurs et aussi euh, à, à, aux joueurs pour pour produire peut-être dans des meilleures conditions, de meilleure qualité, mais en gardant des prix qui sont euh, raisonnables, il bah, n'y euh, a pas de raison qu'on n'y aille pas. Mmh. Hein. Euh, bon, il y en a aussi des questions c'est un peu lié hein, euh, concernant le suivi après la production après la, la distribution euh, est-ce qu'il y a un vrai suivi des Errata il y avait un cri du cœur euh, concernant Everdell par exemple oui oui oui alors Everdell euh, il faut savoir que c'est pas une production Matago mm. euh, nous on a... ce qu'on a pu faire c'est faire du conseil en fait là dessus sur la version française puisque les gens qui ont fait la version française sont pas francophones euh, du coup on a pu faire du suivi euh, donc Starling avait, euh, avait des, euh, des jeux en français à Essen il y a deux ans, en 2019, et il en a distribué certains. Euh, on a fait tout ce qu'on pouvait avec eux pour euh, créer et euh, mettre en place un kit de correction pour ces, euh, ces gens qui ont la version qui est déjà sortie euh, d'Everdale. Euh, et ça fait donc un an et demi que chez nous, on, re, on, on va le sortir en, en partenariat avec Starling en, en français. Et ça fait un an et demi qu'on retarde pour avoir une version propre. Parce que la version qui était sortie était... Euh, Enfin, C'était très compliqué. Ok, ouais. C'est ce que j'ai cru lire. Ce qui euh, personnellement, m'a dissuadé de l'acheter pour le moment. Alors, on va faire un petit jeu. Mais quand en même. vrai, il n'est pas sorti en français encore. Il est, euh, il avait, euh, fin Starling, euh, l'éditeur, avait quelques exemplaires en français à ayson Il les a vendus et il n'y a pas eu de sortie, il n'y a pas eu de suivi derrière parce ouais. que ça n'a pas arrêté d'être repoussé pour être corrigé, corrigé et être propre au maximum. Et du coup, pour les gens qui ont, euh, qui ont déjà Everdell en français, mais avec... Euh, quelques petits trucs un peu cracra et il y aura un petit type de correction si, si je me trompe pas. Ok, donc on attend, euh, que beaucoup je pense, attendent avec impatience, parce que c'est un jeu qui, euh, qui est sur le radar, le radar de beaucoup de monde. Alors donc, comme je disais, va. on va jouer au SAV, euh, c'est-à-dire j'ai compilé un maximum de questions qui peuvent plus ou moins se répondre par oui ou par non, euh, pour gagner un max de temps et satisfaire tout le monde, parce que j'en suis là et euh, j'ai dû <rire> vraiment compresser. Donc on, on va tester tes connaissances aussi sur la gamme, parce que du coup, il y en a, euh, là on a un peu de tout et de n'importe quoi en termes de jeu. Alors, normalement, si j'étais euh, si vraiment joueur, j'aurais mis un chrono, mais euh, j'ai pas d'idée de, de temps et talons, non. Avec un goût 5 secondes. En gros, fait, bah. tu vas être les talons et les prochains <rire> éditeurs que je vais interviewer devront essayer de battre ton temps, j'imagine, on, on peut la faire comme ça. Alors. Il faudrait le même nombre de questions, alors, qu'on soit tous Oui, ouais, c'est ça, beau. voilà, après c'est ça qui est difficile. Alors, tu en as déjà parlé, euh, tu l'as évoqué en tout cas, euh, le fait d'avoir des projets de VF ou d'extension pour Kemet. Ouais. Ok. Euh, Est-ce que tu vous maintenez les VF pour les extensions à venir de route Ouais. Est-ce que dans le, chez le même éditeur, vous comptez faire une VF pour OS? On ne sait pas. J'attendais cette interview pour voir si je l'ai played <rire> ou pas et tu peux pas m'aider quoi. Bon. Quand on répond aux gens qui nous posent la question extrêmement régulièrement sur nos réseaux sociaux en disant on n'a pas d'infos, on n'a pas d'infos. On fait de notre mieux parce qu'on a très envie aussi. D'accord. Euh, de suivre euh, toutes les créas de l'éditeur, hein, parce qu'on nous pose aussi les questions sur, euh, sur Vast, mmh. etc., euh, <coughs> sur Fort, des choses comme ça. Alors on a très envie, mais, euh, mais en fait ça ne se négocie pas en un jour. Ok, bon, bah, on va essayer d'espérer que le PM reste ouvert assez longtemps pour que je puisse faire mon choix au bon moment. Euh, Est-ce qu'on a une VF prévue aussi pour Almanac The Dragon Road Non, pas pour l'instant. D'accord. Projet d'étendre la collection de Pocket Mini, oui ou non traduire le... Avec un Keymaster pour le en prochain. Plus. Projet de traduire le nouveau livre de règles de Sites. Peut-être. Le jeu dont toi t'es le plus fier euh, durant ton règne chez Matago. Bahamas. Ok. Un jeu récent que toi. C'est un party game, on se fout sur la gueule, j'adore ça. Ok. <rire> un jeu récent que vous, tu aurais aimé éditer Qu est Qui est sorti chez quelqu'un d'autre ou sur Kickstarter euh... Il y en a plein. <rire> euh... Le dilemme du roi. Ok, et une dernière, euh, qui est peut-être un peu plus longue à répondre, donc les mises à la fin. Il euh, y en a qui demandent des une info exclusive sur la campagne de Yucatan. Est-ce que tu as des choses à révéler, peut-être, pour teaser un peu Est-ce que j'ai des choses que as à, à révéler sur est le droit de Un petit truc, tu vois. Ah... Euh... C'est euh, vraiment... Euh, en plus, c'est le proto que je vois partout traîner en ce moment chez mmh. nous, pour pas faire de teasing. Euh, on a commencé à bosser sur l'artwork avec un artiste de ouf, qui vient d'une très grande maison, et euh, je pourrais pas trop en dire plus pour l'instant. D'accord, c'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal. Euh, alors on te demande aussi, donc là tu peux un petit peu plus prendre le temps on va dire. Euh, un retour d'expérience sur la campagne que avez, vous avez fait sur Game on, on Tabletop sur, euh, sur Eclipse. Euh, là la, la, la personne te demande si euh, là on est plus presque sur un projet passion parce qu'on est vraiment sur une niche, ou si malgré tout il y a quand même une, une vision de rentabilité, et est-ce que c'est quelque chose que vous, vous penseriez refaire de la même manière sur cette plateforme là euh, alors, Eclipse, euh, du coup, ouais, c'est un projet niche, c'est un peu compliqué, c'est un gros gros jeu. Euh, pour info, on avait déjà aidé l'Otapellite sur sa campagne euh, en anglais. Mm -hmm. euh, c'est euh, une campagne de précommande, hein. on est loin des campagnes Kickstarter. Ah, ouais. euh, avec une première fois sur la plateforme Game All Tabletop, on a eu un peu de mal de notre côté, même si elle est très ergonomique à prendre en main. Euh, notamment pour la réponse aux commentaires qui, euh, on, on, on nous a beaucoup euh, euh, demandé et j'ai vu beaucoup de choses qui disaient pourquoi on répond pas aux commentaires parce que c'est hyper. Enfin, <rire> moi je trouve ça hyper compliqué euh, pourtant j'ai l'habitude avec euh, des, logiciels comme, enfin, des logiciels des plateformes comme Kickstarter ouais, qui sont pas plus super ergonomiques de... de... pour le coup non mais bon qui sont euh, plus faciles à maîtriser j'ai trouvé ça un peu compliqué à maîtriser du coup bah, forcément quand as euh, moins de réponses à apporter quand moins présent sur la campagne, euh, bah t'as pas forcément le succès aussi que t'espérais. Euh, donc si c'était à refaire des campagnes de précommande, euh, on en refera. Mais parce pas forcément. Que, à mon avis, il y, y a des jeux, qui, pareil des jeux niche. Euh, J'en ai un en tête qui arrivera et je pense que ça ira très bien pour tout le monde. Mmh. Mais des, des jeux niches comme ça euh, qui, qui ont, c'est pas un Kickstarter, c'est pas, un, ils ont pas leur place en lancement boutique parce que c'est c'est pas comme ça qu'il faut les lancer. Euh, on refera, et on refera euh, différemment. Oui, pas forcément sur la même plateforme pour le coup. Pas forcément sur la même plateforme, non, et euh, une sur une, un, un endroit en tout cas où on pourra euh, répondre facilement aux gens, parce que euh, les campagnes participatives, c'est quand même ça. Ouais. Comment on se décide sur une localisation euh, Qui décide euh, Est-ce que c'est un vote populaire chez vous euh, Quelles sont les premières étapes euh, Comment ça fonctionne globalement alors, il y a deux types de localisation. Il la localisation de jeux qui existent déjà, où on nous envoie un exemplaire ou un proto, le jeu est en cours, du coup on peut le tester en effet. Euh, on teste pas tous les mêmes jeux. On est, certains sont plus sensibles à, à certains types de jeux que d'autres. Par exemple, moi je ne testerai jamais un gros jeu. Euh, on est plus sur le, avec mon équipe sur le test des parties games, c'est plus pour nous ça. <rire> Et après on en parle, quand on en est deux ou trois à avoir testé avec deux ou trois groupes de tests différents, on en parle. Euh, on voit aussi, euh, finalement, les Kickstarter, quand ce sont des localisations euh, bah, comme Route, par exemple, bah, tu as des chiffres, en fait, hein, tout simplement. Donc, euh, que tu aimes ou que tu pas le jeu, les chiffres, ils sont parlants. Euh, que ce soit en bien comme, comme en moins bien. Euh, et puis, des fois, on a des coups de cœur. Euh, quelqu'un dans l'équipe a vu un truc et on va peut-être pousser pour essayer de, de le faire parce qu'on saura qu'on on sait qu'on va mieux le défendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit ce qu'on disait tout à l'heure hein, quand tu adores un jeu, tu en parles mieux. Euh, donc il euh, y a plein plein de choses différentes. On reçoit énormément de jeux au bureau, sollicités ou non sollicités, mm -hmm. par Twitter, partout dans le monde. Euh, parce que des fois on demande des protos et des fois juste on nous les envoie. Donc on a une collection de, de, de jeux, notamment les licornes avec les cookies, c'est comme ça qu'on l'a eu. Hein. D'accord. <rire> mais euh, voilà, non, euh, ça dépend euh, de beaucoup d'entre nous, euh, ça dépend de beaucoup de choses, mais grosso modo si on a une expérience de jeu qui est plaisante, on va essayer euh, d'aller plus loin. Et après, on, comme avec Root, encore une fois, parce que c'est le meilleur exemple, si on peut apporter notre touche, notre patte, essayer de faire un truc qui nous, nous convient mieux, qui est plus adapté à notre marché, comme Root, où on a mis une extension et on a fait une big box avec du rangement, bah, si on, on est un peu plus libre de faire ça, c'est agréable aussi. Mais là, alors là, je suis content que cette question-là ait été posée par quelqu'un, parce que c'est une question que j'avais aussi. Mais évidemment, j'avais oublié entre-temps, pourquoi on a ce flou euh, sur la campagne d'Endless Winter euh, à savoir que c'est un jeu qui a été donc annoncé euh, localisé par Matago, jusque-là pas de problème. Il y a eu beaucoup de gens derrière qui ont dit, mais alors du coup on peut l'attendre en boutique parce que c'est Matago. Et, euh... On n'a pas annoncé localisé par Matago. C'est là qu'on euh, a dit Matago participe à l'AVF. Et donc il y a une nuance. C'est-à-dire que ce ne sera, pas... sera pas. Alors oui, c'est deux choses très différentes. Matago, en fait, euh, on est un éditeur français, on est sollicité pour faire des traductions. Parce qu'on est, euh, est dans le métier en fait, on est dans le jeu de société. Donc on aide à traduire, exactement comme avec Starling pour le coup, et Everdell dont on parlait tout à l'heure, on aide à la traduction. On, on profitera de notre notoriété pour essayer de, de, de faire parler du jeu au mieux et d'expliquer, de, de dire quand est-ce qu'il sort, etc. Pour pouvoir toucher un, un, le plus grand public possible. Mais il n'y aura pas la, la tranche bleue, ni grise, ni aucune. Il n'y aura pas le logo Matago sur la boîte. On ne localise pas le jeu, on aide juste, on profite de notre notoriété pour la mettre au, au, au service de, de copains éditeurs, puisque c'est un petit monde, on se connaît tous, et que bah, quand on nous demande des services et qu'on peut, qu peut les faire, faire une trade et annoncer la sortie du jeu et faire un peu de promo pour la communauté française, on peut le faire. Euh, et du coup, ce ne serait pas une localisation matérielle. Mais tu comprends que c'était mal perçu parce que finalement, sur, euh, sur Twitter, entre autres, on a des réponses genre ce sera peut-être en boutique, peut-être pas, comme si un petit peu on disait aux gens bah bac et maintenant parce que sinon ce sera mais trop du coup, tard en fait. on te dit qu'on n'est pas maître de ça en fait. Mmh. Ouais, mais ça Alors, moi ça m'a pas apparu, apparu clair, parce si que ça m'est apparu comme bah bac maintenant parce que sinon ouais. tu seras peut-être déçu, tu vois. Et en fait, on peut pas... parce que déjà, je ne peux pas dire oui ni non, oui, parce que bah, je ne sais pas si le jeu va être en boutique, enfin, en termes de com. Mmh. Non, je ne dis pas le je, jeu, c'est pas moi qui réponds, mais euh, l'équipe com ne peut pas dire oui ou non, parce qu'on ne le sait pas. Mmh. Euh, on n'a pas l'info du tout, puisqu'on n'est pas éditeur en fait du tout, ni de la version française, ni encore moins de la version anglaise, donc on ne sait pas. Mmh. Donc euh, si on dit oui et qu'il ne sort pas en boutique, bah, ça ne va pas. Si on dit non et qu'il sort en boutique, bah, c'est encore pire. Euh, du coup, c'est on peut pas. En fait, on n'a pas la réponse, donc on peut pas inventer un truc. Notre réponse, c'est vraiment on ne sait pas. Mmh. Donc euh, oui, notre conseil, c'est bac et maintenant, parce qu'on a zéro info. Okay. En général, malgré tout, quoi qu'il arrive, l'offre KS est souvent plus intéressante. C'est vrai. Euh, pas forcément entre les KS exclus. Alors il y a toujours les frais de port qui viennent euh, entrer dans le jeu et qui mettent un peu euh, l'offre des fois aussi intéressante qu'en boutique, mais il y a. Il y a en général un truc plus intéressant sur Kickstarter, sinon ça sert à rien de faire une campagne, à mon avis, c'est très personnel. Mais euh, là, on ne peut rien dire parce qu'on n'est pas éditeur. On est partenaire, on aide la traduction française, parce que voilà, euh, mais la décision finale n'est elle, elle pas dans nos mains. Ouais, donc il y a une mauvaise perception je pense du, euh, de, de l'intervention de Matago dans cette campagne est-ce que tu as euh, un, un point de vue, le point de vue de Matago sur, il euh, sur, y a beaucoup de contenu fan made qui est fait de plus en plus hein, pour divers jeux y compris ouais. du, du coup des, des jeux Matago et il y en a qui commencent à parler bah, de, de de droit d'auteur en fait d'infraction au, au droit d'auteur et euh, est-ce que vous, c'est quelque chose que vous surveillez dans le sens qu'il faut protéger un petit peu nos licences ou est-ce que vous êtes plutôt ouvert au fait que, que des fans derrière créent du contenu pour, pour leur jeu et le distribuent on éventuellement sur BGG ça... On le surveille parce que ça peut être une bonne idée. Euh, je vois route il y a énormément de, de, de factions fan-made. Mmh. Ça fait vivre le jeu, en fait, c'est hyper bien. Euh, nous, on, on, on, on localise aussi un jeu euh, d'identité cachée qui s'appelle euh, Shadowhunters pour lequel, sur BGG, il y a déjà pas mal de personnages dans le jeu, il y a une extension personnages, et sur BGG, je crois qu'il y a un mec qui a créé 108 nouveaux personnages. Bah, faut... ah, c'est ouf, hein, mmh. vraiment. Et bah, quand il faut faire une nouvelle version de Shadowhunters, bah, parce qu'on fait euh, une nouvelle édition, par exemple, euh, c'est peut-être quelque chose qui va arriver, mais euh, bah, on, peut, on peut essayer de voir pour contacter ces gens, pour leur demander d'intégrer un ou deux personnages qui sont vraiment chouettes et qui apportent vraiment du gameplay au jeu. Donc après, tu vois là, la, la, la question des droits d'auteur, elle va même se poser dans l'autre sens finalement, Oui, mais Parce si qu'on intègre utilisez... du contenu Fatmail mmh. dans nos jeux. Mmh. Mais euh, non, non, ça fait vivre le jeu. Après, enfin, euh, l'avantage pour l'instant, c'est que de toute façon, les communautés sont extrêmement respectueuses de du travail d'édition. Euh, moi, je sais qu'avec Route, on a, c'est un jeu sur lequel il y a une grosse communauté francophone. On leur demande beaucoup euh, d'aide, par exemple. Là, on a quand on a fait. Euh, on a fait de la relecture de règles, bah, ils ont participé, on leur a demandé, ouais. parce que bah, c'est des fans en fait, et ils connaissent mieux que nous le jeu. Il ah, n'y a pas de méfiance, on a beau vous les jouer, de... Nous, mmh. bah Je pense qu'avoir de la, de, la de la méfiance, voire même de la défiance par rapport à ça, à, aux gens qui font vivre le jeu dans la vraie vie, c'est dommage. Ouais. Est-ce qu'il y a un projet, euh, projet qui est à venir cette année sur Kickstarter, Magali, dont tu aurais envie de nous parler particulièrement ou que que tu aurais le droit évidemment de nous parler aussi, ou est-ce qu'il est trop tôt pour tout ça Il y a beaucoup de gens qui sont à, à l'affût justement de, de la petite info bonus que je mets à la fin exprès du coup pour que les gens restent jusqu'au bout. Est-ce que tu as un truc qui pourrait me, de, me faire monter mon compteur de vues Bah, tu as parlé du Yucatan. Ouais, c'est déjà pas mal. Yuc Yucatan, euh, si ça se passe bien, c'est un joli projet euh, 2021 mm -hmm. euh, pour Matago. Pour Colossal, on a un super projet qui arrive aussi, euh, c'est euh, les mêmes auteurs que le dernier projet Terrors of London qui a été édité en français. Euh, du coup, euh, ça va être un jeu à deux, un jeu de cartes, c'est très bien. Et sinon, euh, une info avec un tout petit peu d'exclus, parce que le jour où on se voit aujourd'hui, elle sort demain dans un petit document euh, qui fera à mon avis pas beaucoup de bruit, mm -hmm. c'est... Euh, Plutôt 2022, c'est colossal, et Matago pour le coup, et ce serait une big box Western Legends qu'on nous a demandé à Corvea. Ah bah Clos. oui, évidemment, évidemment, je suis le premier à te harceler avec ça. <rire> D'accord, ah oui, donc excellente nouvelle alors. Donc voilà. D'accord. Pas forcément 2021, mais euh, c'est un projet sur lequel on va. C'est donc une, vraiment une espèce de, de box de toutes les boxes, quoi, avec. Euh... Avec tout le matos dedans, etc. La, la box de toutes les boxes. Ah, c'est extrêmement bien mon, mon rêve absolu. <rire> mon Dieu. Ok. Et si moi, je veux, te, je veux te soumettre un jeu, comment je dois faire, Magali Alors, on a un système de tickets sur notre, euh, sur notre site et sur tout le site de nos partenaires. Puisque c'est un truc qui marche bien, notamment pour la SAV. On l'a implanté sur certains d'entre eux aussi. Où, en fait, tu peux faire soumettre ta demande. Alors, qu'elle soit SAV, qu'elle soit Relations Presse, qu'elle soit si tu veux organiser un événement une ludothèque et tu veux des jeux parce qu'il y en a un qui t'a plu, tu veux faire tester un truc, tu es une boutique, tu veux des infos, tu es un auteur, tu veux nous proposer un proto, tu es un illustrateur et tu veux illustrer un de nos jeux. Mmh. En fait, tu choisis ta catégorie et ça envoie directement chez nous le message à la bonne personne. C'est l'avantage parce que bah, sinon avec tout ça on serait tous en train de traiter des infos qui sont pas censées arriver chez nous et on perdrait un temps fou donc on a, on a rendu ça efficace autant que possible. Et après, sinon, euh, bah, là aujourd'hui, c'est un peu le seul moyen. Euh, sinon, sur les événements, euh, euh, que ce soit à Cannes, que ce soit à Essen, on prend rendez-vous aussi, parce que bah, faire découvrir un proto, c'est pas un truc qui se fait en deux minutes sur un coin de table. Euh, on aime bien y passer du temps. Donc, normalement, on, on cale des rendez-vous. Euh, du coup, je dis à tous les auteurs en herbe qui débarquent sur notre stand sans rendez-vous en disant :« J'ai un proto à vous montrer. » Nos grilles de rendez-vous sont sont pleines avant en général et on a fait des demandes proto on a on a répandu l'information parce qu'on veut pas que vous nous présentiez des jeux sur un coin de table et en deux minutes ça rend à mon avis pas honneur à tout votre travail qui a en amont donc c'est pas comme ça qu'on marche et ça arrive euh, il y en a beaucoup hors du coup hors salon il y en a en ce moment beaucoup des des gens qui vous proposent des jeux ou ça c'est on, re on reçoit à peu près quatre prototypes par semaine d'accord et donc des prototypes de qualité j'imagine assez variables bah, selon les moyens c'est ça, des print and play, des choses qui ne rentrent pas forcément dans nos gammes, etc. Des choses qui ne sont pas abouties. On fait un retour à absolument toutes les demandes qu'on qu reçoit. Donc il ne faut pas hésiter. Euh, C'est important. Mm. Et en général, on explique pourquoi on ne sélectionne pas le jeu. D'accord. Ok, donc il y a toujours un moyen de... Et ça n'empêche pas de revenir un ou deux ans plus tard avec un... Ah, bah, le... vous m'avez expliqué que ce jeu, vous ne pas parce que cette mécanique ne marchait pas. Deux ans plus tard, bah, j'ai retravaillé dessus, elle marche. Qu'est-ce qu'on en pense mm. D'accord. Voilà. Okay, bon. ah, on fait des retours sur tout, c'est hyper important. Ok, donc il faut pas que les gens hésitent à, euh, à soumettre des pas. jeux. D'accord. Surtout pas. Alors bon voilà, on va arriver là au, au terme d'une interview qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu comme à mon habitude finalement. Euh, j'ai essayé de compiler vraiment euh, tous les gens mécontents et les gens cyniques euh, un peu dans la même boîte et, et d'en faire des questions constructives malgré tout quand même je tiens à dire et c'est vrai hein, qu'il y a aussi des gens juste qui vous remercient alors vous pas que vous mais Matago aussi entre autres euh, pour le travail que vous faites y compris en termes de, bah, de rendre accessible des jeux qui sont euh, qui sont pas français à la base et ça là dessus vous êtes un, un gros acteur et puis euh, un acteur aussi je pense d'une forme de renouvellement à la fois dans les mentalités aussi dans les, dans les jeux qui sortent un petit peu de... Euh, voilà sur ce marché-là. Donc voilà, je te transmets aussi euh, leur merci euh, et puis leur gratitude parce qu'il y a bah, beaucoup de gens. moi toute l'équipe Matago qui dit merci. Ça et, fait euh, plaisir et, et, ça. et du coup, je te suggère, ouais, ouais c'est vrai, ouais, j'ai trouvé ça assez sympa. Il y a beaucoup de gens qui, qui même après avoir râlé, qui mettaient, mais quand même, on les remercie pour ceci et cela. Euh, <rire> et du coup, j'aimerais <rire> te laisser la parole maintenant sur les... Allez, sur 30-40 secondes, là, si tu as un petit mot à dire à, à ceux qui seront allés au bout de cette interview pour entendre leurs questions et leurs râleries à eux, qu'est-ce que tu aimerais leur dire maintenant qu'ils ont eu leur réponse Sauf sur les bandes bleues, du coup. Bah déjà, merci de m'avoir écouté parler longuement. Euh, je sais que ce n'est pas toujours agréable. Merci de nous râler dessus sur les réseaux sociaux parce que ça nous permet de rester humbles. Ça nous permet de faire des corrections. Ça nous, ce que je dis, hein, ça nous permet d'être dans une espèce de process d'optimisation, euh, d'amélioration constante. Et euh, c'est aussi ça. Hein, c'est pour ça qu'on avance, pas en restant sur ses acquis, que ce soit dans, un, dans ce métier-là ou dans un autre, professionnellement ou personnellement. Euh, donc, continuez à nous parler. Mes équipes absolument formidables vous répondent. Alors, des fois, elles en ont marre. Des fois, elles mettent un jour. Euh, le week-end, elles ne répondent pas. Mais elles vous répondent souvent. Et elles aiment bien savoir ce que vous avez à dire. Et euh, pour répondre encore une fois à la question qu'on nous pose le plus souvent sur les réseaux sociaux, os, on ne sait pas. Voilà. <rire> j'aurais essayé, hein. tout le monde a vu que j'aurais essayé. En tout cas, merci Magali d'avoir pris le temps euh, de me répondre, hein, de m'avoir consacré cette, cette petite heure et puis, euh, et puis bon, on se dit à très bientôt. Yep, à très vite. Merci d'avoir suivi cette interview. Je vous rappelle que si vous aussi, vous voulez participer et poser vos questions, vous avez deux options, soit mon compte Twitter, soit le forum de quote.com. Les deux liens sont dans la description. Je vous dis à très bientôt.